Après un accident, le sport a un rôle primordial dans la réadaptation clinique. Pourtant, faute de moyens, son accès est très limité aux personnes handicapées. Avec la Team Car 48, on a voulu agir. Alors le 1er et le 2 septembre, on va participer à la course la plus exigeante de Belgique. A du 80 à l'heure, on va tout donner pour enchaîner les virages et prouver que valide et moins valide, on peut relever un sacré challenge sportif. Avec votre aide, avec vos dons, avec vos parrainages, on veut récolter 5000 euros pour Cap 48 et changer la donne.